Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 4 octobre 2020, il est 8h32. Euh, J'ai un de mes amis ici qui est sur euh, ma ligne téléphonique, sur mon cellulaire, et puis il est en train de m'expliquer quelque chose qui est invraisemblable. Euh, il est dans un restaurant à la chute, et euh, il va vous expliquer ce qui se passe. Donc, euh, je, je peux t'appeler par ton prénom. Euh, Jean-Yves, dis-moi donc ce qui se passe actuellement. Là. OK, salut. Jean-Yves. J'ai arrêté un restaurant à la chute, puis là, je rentre là, puis je me désinfecte les mains et mon masque. Mais le stop, il sale parfois, c'est incroyable. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Fait que là, j'ai dit, voyons, ça fait plus, je t'en parle là. Puis là, je me suis assis, puis la madame, elle s'en vient me voir, elle dit, OK, elle dit, là, j'ai besoin de votre nom, votre numéro de téléphone. Là, je lui ai dit, quoi, pourquoi? Elle dit, c'est la, la loi, je suis obligé de vous le demander. Puis là, il y a un bonhomme à côté, un client, qui commence à lui tout à vouloir s'en mêler. J'ai dit, wow, wow, wow! J'ai dit, là, là, je me sens attaqué, là, j'ai dit, moi, je ne trouve pas ça correct. J'ai dit, je ne vais pas vous donner mon nom, mon numéro de téléphone devant tout le monde. Puis à part de ça, n'importe qui peut donner n'importe quel numéro, n'importe quel nom. J'ai trouvé ça bien stupide. Là, je leur ai dit, vous devriez faire analyser votre stock parce que c'est tellement parfumé. Puis j'ai dit, ça, c'est bien plus grave que de ne pas vouloir vous, vous donner mon nom, mon numéro de téléphone. Puis là, il y avait des polices de SQ à côté qui étaient en train de déjeuner. J'étais les voir, ils peuvent juste expliquer les affaires. Ils ont dit, Ah, oh, mais ils n'ont pas le choix, s'il y a un cas de virus, ils vont t'appeler. Le stuff à l'entrée, là, ça un vieux, c'est pas des fans. Le monde y met ça, puis on, on pense qu'on est en sécurité, pis on se met ça dans nos mains. Puis c'est un tel parfum, un texte de marde. J'ai dit, il n'y a pas d'alcool là-dedans. Vous garantis si je fais analyser ce stuff-là, c'est de la grosse marde. Ça, c'est bien pire que de ne pas vouloir donner mon nom mon numéro de téléphone. Puis, je trouve ça vraiment stupide. Mais dit, madame, sauf votre respect, madame, vous avez une job à faire, et dis, moi, m'aller aller prendre mon déjeuner ailleurs. Je à la ligne, m'élever, m'étendre aller. Fait que c'est vraiment rendu, je ne sais pas, tout croche, tout croche. Ça va arrêter où, parlé, Mais, ami, là. ça là, mon ami? Écoute, Jean-Yves, bon. quand elle t'a demandé ça, est-ce qu'elle t'a demandé d'écrire toi-même ou bien c'est elle qui prenait en note ton nom, ton numéro de téléphone et ton adresse? Non, elle ne m'a pas demandé mon adresse. Elle a dit mon nom, mon numéro de téléphone, c'est elle qui l'écrivait. Parce que des, des, des jean yves avec ton nom de famille, il y en a plusieurs au Québec, il n'y a pas rien que toi, là. Tu comprends Puis euh, c'est des personnes, euh, c'est des prénoms, c'est un prénom avec un nom de famille. Donc, en vertu du droit, ça ne vit pas. C'est la, c'est la propriété du gouvernement. Et le gouvernement, parce que j'ai gagné moi en 2004, le gouvernement m'a tout enlevé au complet permis de conduire, carte d'assurance maladie. J'ai pas le ouais, droit. C'est drôle que c'est le Covid 19, c'est une pandémie, c'est le coronavirus. Et moi, je n'ai pas le droit d'avoir aucun service du service de santé publique parce que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires en Cour municipale de Montréal, en Cour du Québec et en Cour supérieure, et que les juges actuellement, Jean-Yves, les juges refusent de respecter les lois, respectent, refusent de respecter leur propre jugement parce que des jugements qui ont été rendus en ma faveur et en faveur de ma personnalité juridique, et ces fameux jugements-là forcent l'application de l'article 1 du Code civil et l'application de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, il n'y a pas un juge et il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un notaire il n'y a pas un ministre, ni un premier ministre ni un député okay. qui est autorisé à faire respecter Le et que... à appliquer l'article 1 du Code civil okay. et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ok, là, continue moi ce que je dénonce vraiment, encore une fois, je vais me répéter là, je veux pas savoir toute ton histoire mon rato, parce qu'on va en avoir... Non, j'ai fini. C'était important de dire c'est quoi notre identité. C'est pas insignifiant. Mais ben, regarde Jean-Yves, Jean-Yves, t'as raison, mais c'est bien pire encore de pas vouloir remettre la carte d'assurance maladie que la, que la Commission de la construction du Québec, l'avocat Michel Pessinotte, a pris, puis qui a retourné à la régie de l'assurance maladie, puis que je n'ai plus le droit d'avoir, j'ai plus le droit à aucun service de santé, alors qu'ils protègent tout le monde ici, puis moi, je suis rien, pourtant, je suis là. je suis votre modèle, je suis une nature humaine, et moi, ils veulent pas me remettre. Les services de santé, je n'ai pas d'argent pour aller me faire soigner. J'ai des problèmes de prostate et de tout ce que tu veux. Wow! Je vais voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Je vais donner un petit peu. Je vais essayer de rejoindre. Encore. Oui, laissez-moi un message. Merci. Donc, c'est ça, ça s'est terminé comme ça, mon cher monsieur. Fait que... Euh, <coughs> écoutez, euh, ce pauvre gars, c'est le même pour beaucoup de monde actuellement. Euh, le gouvernement a une rigueur euh, sans borne, alors qu'il refuse de me remettre ma carte de chance maladie parce que j'ai fait reconnaître l'identité de la nature humaine qui, elle, n'a pas le droit d'avoir une adresse civique. Elle n'a pas le droit d'avoir une date de naissance. Elle n'a pas le droit d'avoir absolument rien sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil ou sur la formule D du ministère de la Santé quand on naît. Parce que la naissance, c'est tout simplement une personnalité juridique. Ils mettent un prénom avec un nom de famille et à partir de là, c'est les parents qui ont l'adresse. L'enfant, lui, si on lui donne l'adresse, il n'a pas d'adresse encore. Et s'ils si lui ont donné une adresse, c'est parce que dans, aussitôt qu'il est né, ils lui ont donné un numéro d'assurance sociale. Donc, le numéro d'assurance sociale, il s'adresse seulement à une adresse. Comme le prénom, le nom de famille et le numéro d'assurance sociale, qui est au talon de votre certificat de naissance, la seule pièce d'identité pour identifier une personnalité juridique, c'est-à-dire une personne physique à qui s'adressent toutes les lois, tous les jugements, toutes les poursuites judiciaires. La seule pièce d'identité, c'est son adresse civique. C'est tout. La partie du haut de votre certificat de naissance, qui, euh, comme moi, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a absolument rien. C'est comme si ma mère avait accouché de quatre enfants. Pourtant, c'est Jacques, Joseph, Antoine, Pierre. Je dis bien Antoine, Pierre, avec des têtes d'union, qui est mon nom propre de baptême. Et ça ne sera jamais un prénom. Est-ce que vous avez compris ça? Actuellement, il y a des manifestations, il y a des rassemblements. Ah, je pense que c'est mon ami Jean-Yves. Euh... Oui, Jean-Yves. Oui, je sais pas, j'essaie de te rejoindre ensuite, puis ça répondait pas, ça répondait pas. Ben, je parlais, euh, je parlais, puis là, c'est... Ouais, ça, ouais, mais c'est parce qu'il faut croire qu'il y en a qui n'aiment pas ce qu'on dit, hein. Mais c'est pas grave, continue Jean-Yves, c'est intéressant ce que tu dis là. Donc, euh... Ah ben j'ai fini, j'ai fini, pas, pas, pas Donc, les policiers ont dit quoi, eux autres, là, c'est quoi? Ils ont dit, ils ont dit qu'il y avait pas de choix, parce qu'à cause que si quelqu'un avait eu le virus dans le restaurant, qu'il était pour appeler le monde, pour dire qu'il fallait qu'il se fasse... De... Euh, testé parce qu'on euh, euh, répare avoir le virus, mais euh, je trouve ça... Euh, hey euh, je vais te donner une information. Que, euh, Hier, il y a une dame Martine... J'essaie de m'enlever la senteur que j'ai sur les mains de ce petit parfum-là qu'il y avait dans le top. C'est dégueulasse. Là, je viens de prendre une petite serviette alcoolisée à 99, je vais te nettoyer les mains et le parfum sert encore. C'est de la, la, la mort c'est c'est encore du chimique, ces choses-là. Et puis, il y a des gens qui vont développer des allergies avec ça, Jean-Yves. Ça, c'est certain. Il y a des enfants qui vont être malades, il y a des gens qui vont développer des maladies avec ça. Écoute, on n'a jamais fait ça. Jean-Yves, il y a des gens qui disent qu'on se lave les mains environ 80 fois par jour depuis le Covid. Je parle là quand on rentre à une place publique avec des microbes. Il y en a eu des microbes avant le virus. Mais moi, je, je n'ai jamais aimé manger dans la marque des autres. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Nettoyez votre marque, ça, Je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, il ne faut pas faire prendre le monde pour des épais aussi. Oui, de Nettoyez les mains avec un stuff parfumé calvaire. Euh, J'en mets pas de parfum. Ça pue, ça pue. ça me donne un mal de tête. Ça fait une demi-heure, ça fait trois heures. Je ne suis pas oh, Puis le cœur ben oui. Le cœur me lève, le cœur me lève, voyez-vous, c'est ça, le cœur me lève. T'as bien parlé, M. jean Normandin. Mais, en tout cas, écoute, Jean-Yves, tu sais que ça, là, ce, cette pandémie-là, ce virus-là, c'est jusqu'à la fin des temps. Puis dans la Bible, il disait bien qu'à la fin des temps, le père va être séparé de la mère, les enfants, le frère contre la soeur. Tout le monde va être divisé. Et c'est la division du fin des temps qui est prévue prévu dans les Saintes Écritures. Donc, actuellement, nos premiers ministres ici au Canada, les députés et les ministres sont en outrage à Dieu, en outrage aux Saintes Écritures, en outrage à la nature humaine et ils fonctionnent avec la compagnie GSK qui fabrique des vaccins. Ils sont installés à Québec. Ils fabriquent des vaccins pour tout le monde, partout ici au Canada, au Québec. Ils ont d'autres euh, souteneurs, ou euh, des compagnies alternatives qui ou intermédiaires à eux. Et la compagnie Medicom, elle, elle fabrique des masques. Et j'ai mis un clip, euh, une capsule vidéo hier, Jean-Yves, qui ira voir ça. Et c'est une femme en France qui est à l'Assemblée nationale de la France, au Parlement de France, qui a dit qu'il y a des compagnies actuellement qui fabriquaient des masques et qui demandent pardon euh, d'avoir expédié ces masques-là et tout ça aux États-Unis parce qu'ils disent que ça ne vaut absolument rien pour aucun virus et aucune maladie. Et N'oublie pas, euh, Jean-Yves, euh, Jean n'oublie pas une chose, c'est que la Cour suprême du Canada depuis 1998, elle est jumelée à la Cour de cassation de la France donc, la France, elle peut, elle aussi, elle est elle est tout simplement concernée et elle doit appliquer elle aussi l'article 33 de la Charte canadienne, qui est la fameuse dérogation qui permet à, à tous nos gouvernants de déroger aux lois, aux libertés fondamentales, de déroger aux jugements, à votre signature, aux contrats, à vos déclarations, à vos témoignages. Ils peuvent déroger de n'importe quoi. Et ils peuvent rentrer chez vous avec ou sans mandat de perquisition. Ils n'ont plus bien, besoin bien, de, de ça parce qu'il n'y a pas de, de loi ici. Il va me falloir se laisser. Mais là, j'ai un autre commentaire à faire. Oui, ouais, donc? Oui. En rapport au oui. six au... policier qui est assis, cifre policier de la SQ qui est assis là, dans l'autre côté du restaurant. Mais euh, là, je me demande après ça, je suis en train de penser à tout ça, je me dis pourquoi que les six policiers étaient assis tous à la même table une grande table, ils étaient collés un après l'autre puis ils déjeunaient. Est-ce que ces six policiers-là, est-ce qu'ils restent tous à la même adresse? Est-ce que la distanciation sociale était faite? C'était pas une famille, ces gars-là, les policiers-là, c'est tout wow. tout tous collés un après l'autre. Wow, c'est extraordinaire coup, ça, ça, ce que tu dis là, Jean-Yves. Non, non, non, mais écoute pas ce que ça va dire. Moi, la justice, je suis d'accord avec ça, mais il faut que ça soit appliqué pour tout le monde. Fait que policiers, euh, pompiers, euh, ambulants, euh, euh, paramédiques, tout le monde doit respecter les, les consignes de la santé Canada. Puis là, écoute bien ça, là. Ils sont assis, tout un à côté de l'autre, collés les épaules l'un après l'autre, puis ils sont en train de déjeuner, puis ils jasent ensemble. Fait que là, il est où l'affaire, là? Est-ce est est que c'est est qui qui est pas correct? C'est-tu moi, parce que j'ai pas donné mon nom, mon numéro de téléphone, pouvant ben, si sucer les policiers qui sont assis là en train de déjeuner, ils sont collés l'un après l'autre, puis ils jasent ensemble fait que là, là, il y a un moment donné, là, pour faut pas prendre le monde pour mes effets, là, appliquez-là la loi, commencez par vous autres à l'appliquer avant de dire aux, aux citoyens, appliquez la loi, là. Voilà, as raison. Hey, c'est ça qui m'a fait capoter, moi, dans la vie, c'est que l'injustice, qui s'applique à un, s'applique à l'autre. La c'est aussi simple que ça, là. Fait que ces gars-là, les policiers, ils restent tous à une adresse différente, puis ils ont une famille, ben, ils oui. sont tous collés ensemble, puis ils deviennent ensemble, tout c'est quoi qui a dit à vous deux, là? Hein? là qu'ils ont donné leur nom et leur numéro de téléphone à. Une ensemble, puis là, on, on se rassemble plus, là, d'une gang ensemble. parce que les policiers, auraient été supposés d'avoir une chaise. Une chaise entre chaque policier, au minimum. Ça, ça serait au, au minimum, mais c'était pas le cas. Ils étaient assis ici, c'est la même temps. Voyez-vous? c'est ça. Mais est-ce qu'ils ont donné leur nom et leur numéro de téléphone, chaque policier? Le restaurant, c'est chez Olive à... À la chute, là, le restaurant Olive à la chute. Là. Oui, OK. J'ai fait les recherches là-dessus. Il était tout croche. Fait Encore une fois, c'est qui qui a payé? C'est moi ici qui a payé. Parce que moi, j'ai été attaqué. C'est moi qui ai passé pour la personne qui était criminelle parce que je n'ai pas voulu donner mon nom, mon numéro de téléphone, Karine. Est-ce que les policiers ont donné leur nom et leur numéro de téléphone? Est-ce que tu le sais? chaises en chaque, au minimum, parce que pas être collé un sur l'autre de même à l'étis, à même table, en train de déjeuner. Ah, c'est complètement ridicule, ça se peut-tu. Donc, les policiers ont un traitement complètement différent et contraire au traitement du, du public qui les fait vivre. Parce que c'est nous, les citoyens, qui faisons vivre les policiers par leur salaire. S'il n'y avait pas de population, il n'y aurait pas de policiers. regardez ça c'est mon commentaire, vous en faites que vous. Avec. J'ai le droit de dire mon commentaire, j'ai le droit d'avoir une opinion. Maman! Monsieur jean me il faut que je vous laisse parce que je dois partir sur la route. Puis j'espère ne pas rencontrer un autre gang d'imbéciles encore qui vont me demander mon nom, mon numéro. De toute façon, moins possible, de rentre dans les place publique parce que c'est rendu incroyable. Un moteur est resté dans le bois, caché dans le bois. Puis c'est tout. Mais oublie pas que le coronavirus, c'est jusqu'à la fin des temps, c'est fini. Le gouvernement a pris le contrôle sur le Jamais plus ça va arrêter, c'est fini. Bon, ça, les gens ça, ça, ne ça, le savent pas. Ça, ça, ça, ça, à, prochain, ça, ça, ça, à la prochaine, ça, ça, ça. mon Jean-Yves. À la prochaine et bon dimanche. Va à la messe. Oui, bon dimanche. Va à la messe. Salut. Heureusement que le bon Dieu, il est là parce que vraie, les humains, là. Oh <rire> Salut. Salut. Salut. Donc, euh, écoutez, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est deux poids, deux mesures. Le gouvernement utilise tout simplement euh, les services de sécurité publique. Et euh, j'ai mis une vidéo hier, euh, hier soir. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a fait une déclaration à l'Assemblée nationale euh, de la France. Et il y a eu des excuses. Tout a été déclaré. C'est tout de la foutaise, la pandémie et tout ça. Et là, n'oubliez pas, l'automne, on est en automne ici, là, puis vous savez que tous les automnes, les classes ont commencé et tout ça, et les grippes commencent à cause du changement de température et de la pollution. La pollution, la fameuse taxe sur le carbone qui crée la pollution, parce que ça n'a jamais réglé à rien sur la pollution. La taxe sur le carbone crée la pollution. <coughs> Moi, euh, je vais vous dire franchement, voyez-vous, euh, je suis une nature humaine comme tout le monde, et puis euh, depuis le début de l'année, j'ai une petite grippe, euh, ça rentre, ça se passe, ça recommence, ça se passe. Je prends euh, quelques pastilles et c'est tout. Euh, de temps en temps, une silénol, et ça se passe. Mais vous savez que tout produit générique, c'est zéro aujourd'hui, parce que ça va contre votre système immunitaire d'être vivant, de nature humaine. Et aujourd'hui, avant ça, on guérissait avec de la on guérissait n'importe quoi avec de la pélicilline. À ce il n'y en a plus. Il n'y en vend plus. On peut avoir ça si on va peut-être à Haïti, si on va peut-être euh, euh, à Cuba. Les autres, sans doute, il y en a encore. Euh, dans ces pays-là, il y en a sans doute encore en Russie, en URSS. ben l'URSS, ça n'existe plus, mais en Russie, euh, Poutine, je suis certain qu'il il s'est pas débarrassé de la pénicilline. Mais le Canada s'est débarrassé de ça comme il s'est débarrassé de l'or, de notre réserve d'or qui garantissait la valeur de notre argent. C'est n'importe quoi ici. Là, actuellement, c'est certain que euh, Legault, elle doit euh, me fournir euh, son assurance responsabilité pour toutes les gaffes qu'il fait. Et, et, et il va dire que c'est de bonne foi. Non, il n'y a pas de bonne foi parce qu'il y a des avertissements à travers le monde et il n'y en tient pas compte. Il y a des avertissements Lego et Arruda à travers le monde. Et le bandit de l'OMS, qui est le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, est toujours en poste, je crois. Et euh, ça, c'est un bandit. Et et, euh, il traîne toutes les multinationales pharmaceutiques avec lui. J'ai déjà donné euh, tous les noms là-dessus. Euh, et euh, ici, ben, c'est deux grosses compagnies des États-Unis qui sont à Québec. Euh, vous avez Medicom, qui n'a pas d'administrateur, qui a été créé en 1979. C'est une compagnie qui fait de la fourniture de l et toutes sortes de choses. Et euh, J'ai jamais vu ça, moi. C'est actif. C'est marqué que la compagnie, elle est active. Il y a la compagnie GSK. Eux autres, ont des administrateurs. C'est une grosse compagnie américaine. Ils se sont installés ici. Puis ils ont pris un enregistrement, on à des entreprises de revenu Québec pour être capable d'avoir des exemptions d'impôts parce que c'est revenu Québec qui ne fait pas payer des impôts. Euh, aux grandes entreprises, aux multinationales. C'est Revenu Québec qui se trouve à avoir le contrôle de l'impôt et c'est Revenu Québec qui nous appauvrit. On est rendu à 180% d'endettement auprès du gouvernement sur nos revenus. Et là, imaginez-vous que le gouvernement donne 2000 par mois euh, aux gens par le PCU, appelle ça le PCU. Donc, qui est une protection financière, si vous voulez, pour les gens euh, qui peuvent pas travailler. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand même, votre employeur, c'est devenu une personne physique. La personne morale est, est devenue une personne physique. Pourquoi? Parce que par l'impôt, elle applique l'impôt direct entre... L'employeur directement et l'employé en prenant des, des déductions à la source tous les mois, alors que euh, vous avez le droit de refuser que votre employeur prenne des déductions à la source tous les mois pour donner au gouvernement des déductions à la source sur vos revenus à vous. Vous avez le droit de le refuser parce qu'il n'y a pas de loi ici. loi Comprendre-Noire, autre loi du Parlement du Québec, c'est la loi d'impôt sur le revenu, article 1, qui donne cette définition-là du mot « loi ». Et la loi de 3 du fédéral dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de législature. Quand on utilise le mot « Assemblée nationale »,« Parlement du Québec »,« Chambre des communes » ou « Sénat canadien », ce ne sont pas des législatures. Et quand on parle de couronne, mais la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État et avec les ministres. Et Brian Morneau, en 1985, dans la loi P1 du Parlement du Canada, article 2, stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement du Canada et du Québec, lesquels continuent à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution, comme s'il n'y avait jamais eu de fonctionnaire et de ministres. Donc, ce ne sont pas des ministres, ce ne sont pas des, des fonctionnaires. Et quand vous allez voter, vous votez contre vous. Vous votez pour des bandits qui vous traînent et qui vous traitent de n'importe quoi. Des bandits qui vous mentent des perfides personnages, des crapules. Qui sont là pour se remplir les poches à partir des taxes et des impôts. Je suis responsable de mes déclarations. Je, et ma responsabilité, elle se maintient. Et je suis vice-roi. Parce que Lise Thibault elle a perdu son titre au nom d'un souverain qui n'existe pas, ou s'il existe, il est anonyme, il n'a pas aucune identité. Donc, euh, cet homme-là, c'est un bandit actuellement, celui ou celle qui remplace présentement le souverain et qui ne se nomme pas, parce qu'oubliez pas que dans la loi O1 sur les assermentations, qui est une loi fédérale de 1985, c'est bien dit qu'aussitôt qu'il y a d'évolution de la couronne, puis la dévolution s'est réalisée en 1985 dans le chapitre de loi P1 du fédéral, aussitôt qu'il y a d'évolution de la couronne, le premier ministre est obligé de donner immédiatement le nom du nouveau souverain. Il est obligé de, de donner le nom, pas de nommer. Il n'a pas le droit de nommer un souverain. C'est seulement la reine d'Angleterre qui peut faire ça. Il, donne, il est obligé de donner le nom du nouveau souverain, puis Brian Mulroney doit donner le nom du nouveau souverain, même s'il est dans Norton Rose Fulbright International qu'il est euh, à la tête de ça, le plus gros cabinet d'avocats ici au Canada, North Rose Fulbright International. Il est obligé de donner le nom du nouveau souverain, Élise Thibault, écoutez, euh, cette femme-là, c'est une victime de la monarchie, c'est une victime du pouvoir exécutif du Canada. Elle a été mise dehors et nous, aujourd'hui, nous sommes des victimes, nous sommes des victimes d'une fausse pandémie, d'un faux coronavirus. Puis Donald Trump, même si aujourd'hui on dit qu'il a le, le COVID, 19 ou vous ça comme vous voulez, il est obligé de s'arranger avec les médias pour dire qu'il a ça, de façon à montrer qu'il fait partie de tout le monde aussi qui peut être malade, de façon à aller chercher aussi des votes des gens qui, sont, qui ont peut-être cette maladie-là, n'oubliez pas qu'on n'aurait pas eu moins de malades ou plus de malades parce que c'est le coronavirus. Ça a été prouvé, ils disent à travers le monde, dans tous les pays, qu'il n'y a aucun changement par rapport à toutes les mortalités, sauf que les autres années, les 20 dernières années, même c'est la première fois que les gouvernements à travers le monde donnent justement des informations sur le nombre de, de décès, sur le nombre de malades, ou sur la quantité de gens qui passent des tests pour savoir si on a la grippe ou non. C'est la première fois qu'ils font dans le monde. Donc c'est tout orchestré, c'est organisé, c'est planifié depuis des années et des années. Et écoutez, euh, comme je vais revenir, je, je vais revenir sur la Polytechnique en 1989, où je suis certain qu'ils ont drogué des individus parce qu'ils sont capables de le faire, ils ont hypnotisé. L'hypnoptisme, ça existe, ça. Vous le savez, ils hypnotisent des gens et c'est sur hypnose que ces gens-là ont des mandats et ces gens-là étaient sans doute hypnotisés pour se rendre à la Polytechnique pour faire le ravage qu'ils ont fait là. Puis l'hypnose, on s'en sert partout actuellement. L'hypnose, les gouvernements s'en servent. Radio-Canada s'en sert dans des émissions, Mesmer et tout ça. Puis je dis pas que cet homme-là est mauvais ou quoi que ce soit. Écoute, ça fait partie de ma famille, lui. Euh, ça se trouve à être eric Normandin, Mesmer. Donc, euh, écoutez, je pense pas que lui puisse faire ça pour du mal. Mais il y en a qui font de l'hypnose pour faire du mal. Il y en a qui font de l'hypnose et c'est satanique. Donc, ça me surprendrait même pas que la panique technique, ça a été une organisation du gouvernement, des païens, des démons, pour désarmer les gens ici. Alors qu'aux États-Unis, les gens, y a, y a, quasiment tous les États ont le droit d'avoir des armes. C'est pas que tu dois tuer, mais au moins tu as une arme pour te défendre chez vous. Parce qu'oubliez pas que là, actuellement, étant donné que l'article 33 déroge à toutes les libertés fondamentales à l'article 2 de la même charte canadienne, et déroge à toutes les garanties juridiques aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne, on n'a plus aucune protection, nous et nos familles, nous le père de famille, notre femme, nos enfants, on n'a plus de protection en dessous de notre toit. N'importe qui peut rentrer ici, et si on n'utilise pas notre légitime défense, on va être en prison, si on tire, tire quelqu'un qui, qui a décidé de nous voler. Et ça, là, je demande aux gens que à qui c'est arrivé ces choses-là, qui ont été poursuivis parce qu'ils ont voulu se défendre. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre la police, et ils ont voulu se défendre. Je veux savoir le nom de ces causes-là, parce que les policiers, pas les policiers, c'est les juges, les policiers eux autres font leur job. Mais les juges, par exemple, les juges vont être emprisonnés à vie eux autres. Ça c'est certain qu'ils vont être emprisonnés à vie. Parce qu'ils savent, eux autres, eux autres, ils ont fait la faculté de droit, ils ont fait l'école du barreau du Québec, ils savent qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas absolument rien ici, et que, dans la, le code criminel, sur la question de la présomption d'innocence à l'article 6, ils disent bien que c'est la loi qui crée et nous expose à l'infraction. Mais elle expose qui à l'infraction? La personne physique ou la personne morale qu'ils ont confiée à une nature humaine, et la nature humaine, c'est votre nom propre de baptême, avec des traits d'union, qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas sujet de droit, et qui n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur. Puis ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, débiteur, allez dans le dictionnaire, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Mais vous allez voir que débiteur, c'est ça qui fait que vous avez le droit à un compte de banque ou non. Puis quand vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur, c'est que vous n'avez pas le droit d'avoir un compte bancaire. Donc vous n'avez pas le droit, l'impôt ça se met pas en pièces. Ça ne se peut pas être des billets de banque pour votre réserve de liquidité en pièces, C'est 2296 par tête au Canada. Et on est 37 700 têtes. À 37 700 000 têtes au Canada. On n'est même pas l'équivalent de la population de Tokyo et de ses 26 arrondissements. Puis Tokyo, c'est une ville. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche. Il est euh, 8h58 et euh, je vais écouter ma messe à Radio-Canada à, à 10h aujourd'hui. En une autre prière, bon courage tout le monde, on ne lâche pas, et dénoncez, fournissez-moi l'information, c'est Jacques-Antoine Normandin sur Facebook, et sur YouTube, c'est la même chose, c'est Jacques-Antoine Normandin, gênez-vous pas, et regroupez-vous, mais, comme j'ai dit, et je répète, N'allez pas dans les rassemblements et manifestations. On a 30 jours pour rester sages et poli. On va voir ce que va faire le gouvernement. Là, il y en a eu. Il y a eu un rassemblement à Rimouski. Il y a des gens qui se sont fait arrêter. Il y a des gens qui devront payer des amendes. Je me tiens responsable de ça. Je l'ai dit sur la rue, euh, au Parc Mainneuve, euh, samedi passé. Quand j'ai fait mon speech au Parc Mainneuve, le speech, écoutez, ça a duré à peu près cinq minutes mais j'en ai dit suffisamment pour que tout le monde puisse comprendre que je suis responsable parce que je connais le droit, parce que je connais mes droits, parce que je connais vos droits, parce que je suis votre modèle. Je suis votre modèle. Sauf que la distinction, c'est que je ne suis pas un menteur et un bandit, comme tous ceux qui sont au barreau du Québec, qui vous mentent. Et ici, euh, écoute, euh, c'est Patrick Boucher qui, qui vient d'avoir une promotion. C'est un avocat, beau, euh, le cabinet d'avocats Boucher-Landry, euh, BL, sur, le, la saint, euh, sur la rue saint Sherbrooke, je crois, ici, euh, à Côte mais ces gens-là, c'est des. Écoute, Patrick Boucher, c'est un professeur de droit à la faculté de droit de, de, de l'Université de Sherbrooke. Hein, vous comprenez? Donc, il est au courant de tout ce qui se passe. Puis, il connaît bien euh, Luce euh, Samoisette, qui était euh, justement à l'Agence devenue du Canada comme euh, euh, directrice des ressources humaines quand ils m'ont emprisonné. Puis, il connaît bien Lynne Samoisette, qui est, juge en, qui est juge à la Cour supérieure à Sherbrooke et euh, qui a jugé ici, qui a refusé de prendre des dossiers sur un débat constitutionnel. Patrick Boucher, il fait partie, justement, des, des minus, euh, justement, des gens qui n'ont pas de colonne, des, des insignifiants de l'administration de la justice. Vous comprenez? C'est des gens, par exemple, qui sont importants, ça se pète les bretelles, c'est intelligent, ils font pas... c'est lui qui disait... Euh, je lui demandais à Patrick Boucher, je lui ai dit, euh, « Une requête introductive d'instance, ça prend une assermentation. » Savez-vous ce qu'il m'a dit, lui? Il dit, « Quelqu'un qui met une assermentation. » quand il passe un examen, parce que lui est professeur de droit, il dit qu quelqu'un qui met une assermentation à une requête introductive d'un sens, je lui fais échouer son examen. Alors que c'est bien écrit noir sur blanc dans le, dans le code de procédure, dans les documents, dans les formulaires, que une, justement, cette fameuse procédure-là euh, doit nécessiter une assermentation. Puis il m'a dit le contraire, j'étais à son bureau. Écoutez, c'est pas fort. Voyez-vous comment sont ces gens-là? Non, non, c'est des dangereux, ça. C'est pas compliqué, c'est des dangereux. Le barreau ici doit être mis sous tutelle et c'est le barreau de Commonwealth de Toronto qui devrait prendre la place ici. Je suis certain qu'on aurait peut-être 50% de plus de, de, de, de chances d'avoir une vraie justice. Ici, le barreau du Québec a contaminé le droit partout au Canada, un mari ou ce qu'il y a de mari d'un océan à l'autre. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça marche. Donc, bon dimanche, en union de prière, Jacques-Antoine, 438-390-6246, c'est mon numéro de cellulaire, Jacques-Antoine, 438-390-6246. Bon dimanche.